Bonjour tout le monde, ici le cours de coréen avec Seulza so Mali. Aujourd'hui, nous allons apprendre dix dernières consonnes. C'est parti T un> T, un> <t, un> <t, un> <t un> T Per Per Hu que que t t S S T T Maintenant, nous allons voir plus en détail. Vous vous rappelez the Gardez la même position de la langue et celle de la bouche puis sortez de l'air plus rapidement. T. Vous vous rappelez aussi de « que ». Nous gardons la même position au niveau de la langue et puis sortez de l'air très vite. Que. Et il y avait aussi « de ». Même principe, gardez bien la position de « de » puis sortez de l'air rapidement. T. Pareil, vous connaissez « B. Et si vous sortez de l'air explosif, cela fait P. Vous savez comment se réalise ce ce et ouvrez juste la gorge, cela fait HE. Maintenant, nous allons voir les cinq dernières consonnes. Ce sont des doubles consonnes. Pour bien prononcer les doubles consonnes, on retient l'air et on serre la gorge. Écoutez d'abord que, que, on retient de l'air, on serre la gorge, cela fait que. Ensuite, de deux. Peu, peu. Ce, ce, deux, deux. Je vais vous relire toutes les consonnes t k t p A vous de jouer. Cathy. <tix> <tix> 까치 토끼 토끼 피자 피자 Copy. Copy. Voilà, nous avons tout vu, toutes les voyelles et toutes les consonnes. Dans la prochaine vidéo, vous allez apprendre la consonne finale qui est très importante en coréen. Merci beaucoup et à bientôt.